Salut, c'est Martouf! Alors aujourd'hui on continue avec un nouvel épisode de Histoire de la monnaie Alors après avoir vu toutes les explorations qui ont été faites pendant le 20 XXe siècle dans l'épisode précédent, nous allons voir quelles sont celles qui sont en cours maintenant. Donc si vous vous souvenez de l'histoire, on est parti du don dans une communauté de confiance ensuite nous avons vu la monnaie scripturale sur tablette d'argile ensuite ce système a bien fonctionné pendant longtemps mais voilà que des chefs de gang sont arrivés ont inventé les pièces de monnaie qui permettent d'acheter les récoltes plutôt que de tuer les paysans qui les produisaient et ainsi de pouvoir vivre sur leur dos plus facilement et ceci grâce à l'impôt qui impose l'utilisation de cette monnaie et la création d'un marché qui permet de renforcer l'équipement d'une armée, grâce au pouvoir de seigneuriage que le seigneur a. Ce système a bien fonctionné pendant très longtemps, il a enrichi les marchands. Les marchands sont devenus tellement riches et les rois qui se faisaient la guerre tellement pauvres que les marchands ont commencé à prêter aux rois. Ils sont devenus des banquiers et même des banquiers centraux. Ils sont mis ensemble, ils ont créé des banques centrales avec, en échange de ce prêt très risqué pour une guerre, le monopole sur la titritisation d'un billet sur rendre liquide un titre, une dette pour pouvoir euh, en faire des espèces de jetons valeur que sont les billets de banque avec lesquels on échange ces banques centrales sont toujours en place elles sont, de, sont développées dans les 300 dernières années ça marche super bien et en fait il y a aussi les banques commerciales qui grâce au système de, ré de réserve fractionnaire sont liées à elles parce que les banques commerciales émettent des crédits c'est le système majoritaire pour créer la monnaie actuellement elles émettent des crédits bancaires où elles achètent des choses avec leur propre reconnaissance de dette et ce système euh, elles doivent avoir euh, une partie, 2,5% en Suisse, 1% dans l'Union Européenne de ces crédits qui doivent être euh, placés en monnaie banque centrale dans, sur un compte à la banque centrale. La banque centrale espère ainsi contrôler la masse monétaire des banques commerciales mais on voit qu'en fait ça ne marche pas elles ne font que réagir à l'augmentation des crédits en créant de la nouvelle monnaie elle aussi qui correspond dans la même proportion et finalement euh, maintenant on est à ce système là qui est de plus en plus instable euh, 2008, voilà qu'il y a une crise des subprimes qui débarque crise monétaire majeure parce que tout le système a failli s'effondrer euh, le système, euh, donc euh, c'est des hypothèques, à des gens, la crise des subprimes, c'était vendre aux ninjas ninja no income, no asset, no job donc c'est des gens qui n'ont pas de revenus, pas de fortune, pas de boulot et à qui on dit tu peux avoir une maison, tu es assez riche alors le gars il est quand même pas totalement fou il dit non non mais je te crois pas et le banquier dit oui je te fais un crédit pour cette maison et de toute façon là on est sur une hausse du marché dans deux ans, tu revends ta maison si tu n'arrives pas à payer, et elle vaudra le double de ce que tu l'as acheté, donc tu pourras rembourser ton crédit. Il y a plein de gens qui se sont dit, ok, c'est une bonne opportunité, et effectivement ça marchait, et effectivement les premiers qui ont vendu, ça a marché, mais le fait de vendre massivement, ça a fait plonger le marché, ce qui fait que ça n'était pas réalisé, et tous ces trucs-là, eh ben, ça a déclenché une grosse crise, parce qu'on s'est retrouvé avec plein de gens qui ne pouvaient plus rembourser des crédits. Donc toutes les banques, grâce aux hypothèques, ont créé une bulle énorme parce qu'ils ont créé beaucoup de monnaie grâce à ces crédits, mais ces crédits ne reposaient sur rien. Et à un moment donné, quand il a fallu payer, parce que tout d'un coup, les taux directeurs de la banque centrale sont remontés, eh bien, on s'est retrouvé avec euh, énormément de faillites personnelles, énormément de maisons qui plus, euh, enfin, que plus personne ne voulait acheter, parce que plus personne n'avait les moyens. Donc ça, ça s'est mis... Ces fonds-là, pour les avoir, avaient été titritisés aussi à large échelle par plusieurs mécanismes. Euh, je vous recommande de regarder la, la chaîne Eureka, qui explique très très bien tous les mécanismes de la crise des subprimes, pour bien comprendre tout ça. Et puis, euh, ben, tous ces mécaniques de titritisation a fait que la crise des subprimes a eu une contagion sur l'économie mondiale, sur la monnaie mondiale et sur les banques qui étaient là derrière. Les banques comme Lehman Brothers ont fait faillite et voilà que grande secousse et c'est depuis là que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plongés sur mais en fait comment ça marche le système monétaire et depuis là il y a des gens qui se sont dit c'est un peu aberrant ça marche pas très bien et comme par hasard juste après on a eu une explosion des monnaies locales complémentaires et une explosion des crypto monnaies qui sont arrivées directement avec le bitcoin qui a débarqué en 2009 sorti de nulle part, alors qu'en 2008, septembre 2008, c'était la crise financière. Donc euh, voilà, je vais vous raconter ces évolutions, ces grands chamboulements qui sont arrivés comme ça. Donc on va commencer par un épisode sur les monnaies locales complémentaires. Qu'est-ce que c'est Alors, euh, c'est issu souvent de citoyens qui veulent repenser leur économie et veulent avoir un contrôle aussi sur la manière dont on va échanger de la monnaie et à quoi elle va servir. Alors par exemple, je vous ai parlé avec le pouvoir du banquier. Le banquier, il s'en fout de à qui il distribue pour quel projet, tant que ça rapporte. C'est un peu ça. Donc ça peut être un projet qui est contraire à l'humanité, à l'écologie et tout ça, et il va l'accepter plus facilement qu'un projet qui est pour. Souvent, les gens qui font des monnaies locales complémentaires sont des gens qui ont une conscience écologique, une conscience sociale, et qui ont envie de favoriser l'économie locale. Donc ils créent une charte, puis ils disent « si vous voulez adhérer à cette monnaie-là, vous êtes obligé de suivre la charte, vous êtes de, pour les commerces par exemple, de vendre des produits qui sont respectueux de l'écologie, ou respectueux des normes sociales. » Et avec ça, on arrive à avoir un système qui favorise une certaine forme d'économie. Et comment on le pratique Alors en général, créer une monnaie, les billets de banque, c'est souvent très interdit, c'est un, un droit régalien, hein? donc euh, c'est souvent le droit du roi de créer la monnaie, et ensuite c'est le droit de l'État, ou alors de la banque centrale, donc créer les billets de banque. La monnaie scripturale, c'est toujours un flou juridique, donc les banques commerciales jouent beaucoup là-dessus, mais ces monnaies locales ne deviennent pas des banques non plus, ce qui est tout à fait réglementé, donc elles créent quelque chose d'encore différent, c'est souvent le nantissement qui est utilisé. Donc ça veut dire que, je prends un billet officiel un billet de 10 francs suisses par exemple et je le transforme en billet de 10 léments paf voilà j'ai 10 léments parce que j'ai donné aux gens de l'organisation du Léman euh, mes 10 francs et comme le Léman fonctionne aussi en transfrontalier je peux aussi donner 10 euros donc là ça fait déjà des trucs un peu bizarres 10 euros égale 10 francs égale 10 léments c'est rigolo Et en fait, toute cette masse monétaire derrière sert à garantir les nouveaux billets. Alors, on a deux effets. On a changé la couleur des billets. On a interdit en fait, l'utilisation d'une partie de la masse monétaire à être utilisée pour tout ou n'importe quoi. Le, la monnaie locale, en fait, est un bon d'achat. Un bon d'achat qui n'est valable que dans des magasins qui respectent une charte. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais l'avantage, c'est qu'on a aussi doublé la masse monétaire parce que... Euh, les les 100 000 éléments en circulation, ils ont aussi 100 000 francs ou 100 000 euros, c'est un peu mélangé, qui sont aussi à disposition et qu'on va investir dans des projets qui respectent aussi cette charte, qui essayent. Alors je trouve qu'au niveau euh, masse monétaire, euh, c'est intéressant parce qu'on la double, mais comme on la met souvent sur un compte en banque, pour moi, ça ne change pas grand chose à part favoriser le système bancaire aussi. Donc il se retrouve avec un potentiel de création monétaire, supérieur à ce qu'il avait avant. Donc je ne suis pas certain qu'au niveau monétaire, ces monnaies locales fassent vraiment toujours ce qu'elles essaient de faire. Je préférerais qu'on puisse investir par exemple, avoir des liquidités, 100 000 balles investir dans une coopérative solaire, ça pourrait être très intéressant parce que là on a du concret. Alors ce genre de truc, c'est souvent verrouillé au niveau légal. En France, on n'a pas le droit d'investir. Les, la monnaie qui sert à nantir, elle doit rester dans un cadre très très précis elle doit rester sur un compte en banque, on ne doit pas la toucher dommage en Suisse c'est un flou juridique, parce que c'est un peu nouveau que ça devienne si important avec le farinet et le léman qui commence à avoir des masses monétaires de plusieurs centaines de milliers de francs euh, la FINMA, l'autorité de surveillance des banques, est arrivée et elle leur a dit oh vous arrêtez votre truc, c'est pas légal parce qu'effectivement quand on ouvre un restaurant, il y a le service d'hygiène quand on crée une monnaie, et eh ben quand ça prend de l'ampleur, paf, il faut suivre les règles. Et les règles actuellement ne sont pas du tout en faveur des monnaies locales. Alors c'est difficile, c'est un combat, on essaie de comprendre les uns les autres. En France, ce débat a déjà eu lieu il y a quelques années et c'était très cadré et c'est un peu dommage, c'est très, très très bridé. Il faut être membre d'une association, d'un cercle bien précis de personnes, être identifié pour pouvoir être là-dedans. C'est aussi pour des raisons de blanchiment d'argent. Et puis. Euh, ben le fait d'immobiliser la masse monétaire, je trouve ça dommage parce qu'on la double. Il y avait des expériences très intéressantes avec les monnaies locales comme la Banco Palmas. La Banco Palmas, c'était un don qui avait été fait pour construire une école au Brésil, si je me souviens bien. Et ce don, en fait, euh, il a été gardé pour cautionner une monnaie locale qui euh, fonctionnait à cet endroit où on a utilisé euh, cette, cette nouvelle monnaie comme à Vergel dans les années 30 avec la monnaie locale pour financer la construction de cette école d'infrastructures locales en payant les gens avec la nourriture, les commerces locaux acceptaient cette monnaie. Et finalement, il n'y a que ce qui vient de plus loin que le local qui a été payé avec une monnaie plus internationale. Donc on retrouve toujours monnaie locale, monnaie internationale, une espèce de respiration suivant ce qu'on en fait. Et puis cette monnaie locale, elle a servi à peu près à payer les deux tiers de l'école et il n'y a qu'un tiers qui a dû être de, du don qui avait été fait qui était pour acheter des matériaux euh, des choses qu'on ne trouvait pas localement donc là on voit que c'est ça le pouvoir de la création monétaire et les monnaies locales permettent justement de faire ce truc là mais comme ça gêne les autres pouvoirs banque centrale ça gêne l'état et eh bien les monnaies locales sont assez mal barrées alors maintenant il y a même des monnaies locales et les monnaies, les MLC dont on parle et en France c'est encore les MLC, c'est Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne parce que comme ça on veut bien dire que c'est en faveur des citoyens donc on espère avoir des subventions et des choses comme ça et ça ne profite pas qu'à certains qui l'auraient créé donc ça coûte assez cher, je suis allé aux rencontres des monnaies locales en Suisse et en France et je vois un peu les problèmes qu'ils ont euh, c'est souvent des problèmes légaux en Suisse parce que le cadre est très très flou c'est en train de se résoudre en France c'est souvent un problème d'épuisement des membres parce qu'en fait il n'y a pas d'impôt si on imposait l'utilisation de ces monnaies elles iraient tout de suite mieux mais là c'est un, vraiment une vocation de vouloir utiliser les monnaies locales et les gens qui veulent consommer local peuvent déjà le faire avec la monnaie officielle donc beaucoup ne voient pas l'intérêt d'encore rajouter une couche pour pouvoir faire ce qu'ils pourraient faire autrement donc voilà, c'est un peu la situation actuelle des monnaies locales. Je ne sais pas trop où ça va émerger. En tout cas, il y a un très fort engouement avec ça. Et je pense que au niveau pédagogique, c'est très, très, très intéressant. Les gens apprennent à créer une monnaie. Et on voit qu'il y a plein de problèmes informatiques aussi. On aimerait créer des monnaies qui fonctionnent sur les smartphones. Tout ça. On voit que ça coûte cher aussi. Donc c'est un peu étonnant de devoir avoir des coûts énormes pour créer une monnaie. qui, Normalement, moi j'avais toujours cru créer une monnaie, ça rapportait plein d'argent, plein de pouvoir. Ben là, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc euh, ça, c'est la situation actuelle des monnaies locales, mais je pense que c'est intéressant. Euh, une petite subtilité, si tu veux créer une monnaie locale, fais gaffe à ce que ce soit un bon d'achat et que ce ne soit pas convertible dans la monnaie euh, officielle. Donc en fait, sinon tu dois être couvert par une banque, tu dois avoir une licence bancaire et ce genre de trucs. Donc si tu veux créer une monnaie locale, tu fais comme à la Migros quand tu as des bons d'achat, tu dis « Ce bon d'achat n'est en aucun cas convertible en francs suisses. ni dans aucun autre bon d'achat. » Il se couvre bien, parce que c'est dès le moment où, en tout cas dans la législation suisse, dès que tu as un engagement, donc ce qu'on appelle un engagement, ça, tu dois avoir une licence bancaire, c'est dès qu'on fait un dépôt. Le nantissement est considéré souvent comme un dépôt que les gens auraient fait et ils peuvent récupérer leur dépôt. Alors ils ont acheté des farinets, avec des francs suisses, puis ils voudraient récupérer des francs suisses, et c'est au moment où on veut les récupérer que là ça pose un problème. Si tu ne veux pas les récupérer, là c'est vraiment dans la législation du bon d'achat, et tu as beaucoup moins de problèmes. Donc voilà, et si tu n'as aucun lien avec aucune monnaie, c'est beaucoup plus simple, c'est moins dangereux. Donc voilà un peu la situation actuelle, on verra comment ça évolue, en tout cas c'est super intéressant, moi ça me passionne. Et bientôt, on verra les crypto-monnaies et le mélange entre les deux. Ceci dans un prochain épisode. A bientôt